Salut tout le monde c'est Viss retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude un, un petit peu pour changer n'est-ce pas sur World of Things Alors particularité de la vidéo d'aujourd'hui si je vais faire que sourire aujourd'hui c'est parce qu'il y a mon confrère qui a décidé de s'installer euh, derrière moi dans la chambre pendant que je faisais la vidéo Voilà j'ai pas trop le choix donc bon il sera un petit peu flouté donc on s'en fout L'essentiel c'est Ennemis, voilà culte de la personnalité et puis de toute façon il va y avoir ça donc euh, vous le verrez plus voilà on se retrouve aujourd'hui sur World of Tanks et non pas pour faire une vidéo normale aujourd'hui on se retrouve parce qu'il y a un événement particulier qui s'appelle Dark de la stratégie alors euh, comme vous savez je suis un quelqu'un de très intelligent très très intelligent euh, Ben, je vais jouer euh, en tant que stratège en gros on va contrôler une équipe et on va euh, jouer contre quelqu'un qui contrôle un peu une autre équipe Et en gros ça va être un petit peu la stratégie Vous allez voir d'ailleurs Alors déjà on est une équipe de 7 véhicules qu'on peut choisir parmi euh, tous ces trucs là quoi Et on a aussi 3 euh, défenses euh, contrôlées par l'intelligence artificielle Et donc on peut en choisir 3 parmi ceux-là Donc moi j'ai déjà fait tout mon équipe et tout, euh, bon j'ai choisi des, des chars un, un petit peu tchad, voilà ils ont de la crête derrière quand même On a des canons anti chars on a des lance-roquettes et on a une grosse tourelle euh, avec des gros canons et tout Et donc voilà si le réseau veut bien s'y prêter, on y va Alors donc ça se passe comme ça, on peut déployer notre, euh, nos, nos véhicules, on a, on a une minute Là les canons anti chars bon ils ont une portée et tout, on en a deux, on peut les mettre en petit peu où on veut Moi ce que je vais faire c'est que je vais jouer défense, beaucoup, bon sur cette map c'est difficile, arrête de faire le bruit voilà, euh, le lance-roquette il va couvrir tout ça, ce sera plutôt cool. Parce que les gros canons tirent sur toute la map, donc on est tranquille. Et ensuite les chars, on peut les déployer un petit peu n'importe où. Hein. Alors c'est simple, on va les contrôler. Hop, on sélectionne et on dit Bah toi tu vas aller là par exemple. Bon voilà. Bon, du coup, on contrôle pas tous les véhicules, mais on peut contrôler les véhicules individuellement. Genre par exemple, on appuie sur A pour. Euh, on sélectionne un char, et on peut le, le contrôler individuellement. Et sinon, le reste du temps, c'est l'intelligence artificielle qui le contrôle. En gros, c'est ça. Il a tiré, ok. Il était là, hein. Bah il est plus là. As, les bots contrôlent en fait les. Euh, les défenses, quoi. On peut pas les contrôler nous-mêmes. Lui il prend des dégâts depuis tout à l'heure. Bon on va se retirer, on va les laisser venir. On va les laisser venir, vous allez voir c'est excellent. Je crois qu'en fait lui aussi il joue défense, c'est pour ça qu'on les voit pas beaucoup. Parce qu'en fait ils font que jouer défense comme nous, et du coup personne n'attaque en fait. Du coup c'est bien chiant quoi. Il y en a qui est repéré. Ouh là bas, on nous attaque de là bas, le char léger est ici. Bon je propose de lancer une offensive. Les offensives de l'axe, 1939-1942. On va envoyer le char lourd euh, costaud ici. Bonjour, oula, alors ça, oh qui voilà oh putain il prend super cher mec, oh, regarde moi ça, bon il faut qu'on le termine lui, il est à 3% ça va pas du tout là, bon lui il est en train de mourir lui, bien, en ah, même temps c'est les bots qui il contrôlent, ils sont pas très intelligents, toi viens là, allez termine-le s'il te parfait, travail d'équipe, enfin même si l'équipe c'est moi en fait, putain on recharge plus vite mec s'il te plaît, on perd l'avantage là, on perd l'avantage, ah, tu vois, je l'ai touché, il, il calcule pas quoi, il, il s'en fout. Bon, là il s'est fait détruire, <rire> mauvaise nouvelle, il y a 2 à 4, on a un petit peu mal. Ah, par contre, il faut que tu pénètre, hein, sinon ça va pas le faire. Et lui aussi il est bien parce que lui, si t'exploses que la tourelle, bah t'es invincible en fait. Voilà, bon, Foch, essaie de faire quelque chose, tu me le défonces lui. Oh putain il m'a allumé, oh Vraiment la vie qui me reste Bah ouais mec c'est sûr, ils sont, euh, ils sont 5 mais avec mon seul véhicule là je vais, je vais les défoncer, tu vas voir c'est facile Ah ouais parce que pour gagner il faut détruire tous les véhicules ennemis Mais ça sert à rien de détruire les, les forteresses euh, automatiques en fait, ça sert à rien Bah voilà, tu t as juste à détruire les véhicules en fait, voilà Moi je pense que je suis un véhicule, oh, oh. oh putain ce que je ne voulais pas voir Eh ouais mais il est agile, il va me défoncer lui, je vais rien pouvoir faire, eh ouais mec euh ouais bon c'est une défaite on commence cette vidéo avec une défaite toi bien allez on est reparti on est reparti on perd pas espoir on quittera pas cette vidéo sans faire une victoire ça je le dis clairement oh putain on est à Paris mais on va mettre un canon ici et un là voilà donc là ils vont tous en position je vous explique là t'en as trois là qui protègent alors t'auras le chasseur merde il va où lui donc t'as le chasseur de char le Foch qui est là voilà il surveille un petit peu tout ça bon en général il y a personne qui passe par là je vous le dis clairement mais bon voilà t'as des deux chasseurs t'as les deux chars moyens qui surveillent cette allée là t'as euh, un chasseur qui euh, Surveille pareil un petit peu là, et t'as les trois chars lourds euh, ici qui, euh, qui s'occupent de ce flanc là. Dont lui, je suis très fier de sa position parce que je t'explique. Bon, il faut que je le positionne un petit peu manuellement, mais euh, c'est normal. C'est après, ils peuvent pas faire tout à la perfection là. Je t'explique, et là, le mec est invincible. Basiquement, la tourelle en fait, tu peux pas la pénétrer, c'est de face, c'est impossible. Euh, donc, il se met comme ça, et euh, en gros, il a gagné quoi. Il y en a un là-bas, mec. Déjà, ça commence mal. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait un. Ah, le mec, il lui reste 2%. Oh, parfait, mec, nickel. Oh ils sont deux mecs, c'est tout ce qu'on ne voulait pas Oh mec ils sont tous là Bon ok eux là on va les envoyer capturer la base Voilà par là bas et lui on va le faire revenir Sur ses flancs là bas Bon alors toi mec il faut que je te termine hein. Je suis désolé euh, y a... Oh putain il m'a fait super mal Allez c'est ça dégage Voilà putain j'ai cru qu'ils étaient tous passés par là bas Comme je les ai vus venir mais pas du tout Il y a moyen qu'on gagne contre lui est-ce qu'il y a moyen qu'on gagne tout court euh, Je sais pas. J'ai du mal. Mais là on va clairement jouer en défense. Hein. Là ils ont l'avantage, ils vont me charger parce qu'on est plus que deux. Voilà. On est plus que deux, ils sont trois. Il est full life. Il faut qu'on fasse gaffe vraiment. Il faut qu'on l'attaque, hein, juste le direct. Il faut pas qu'on le laisse passer. Auquel cas ça va être catastrophique. Bonjour, j'arrive ici. Je vais littéralement t'enculer. Bon, voilà, maintenant 5 à 5. Oh bah voilà, les deux sont là. Voilà, allez. On essaie, on prie pour que les, les trucs automatiques lui fassent un maximum de dégâts. Il faut qu'on les prenne par derrière le super conquérant, Il faut pas qu'il nous détruise le cabane. Merde, il nous l'a eu. On va allumer le super conquérant d'abord. Il se tourne vers nous. J'ai raté. Oh là là, c'était mani. Oh merde. Oh merde. Oh, oh c'était... Oh là là là là mec, vous réalisez ce qui vient de se passer On a tué un mec en lui roulant dessus. Heureusement que les défenses automatiques elles étaient là pour tuer le 113. Parce que auquel cas on n'aurait rien pu faire. On était sur le côté. Il nous aurait défoncé. Oh, ça c'est une victoire épique mec. Mmh, nouvelle stratégie ultime. On va mettre un char lourd à l'arrière. Kraveng fait ce que je voulais faire quand, quand à chaque fois je suis de l'autre côté. Quand je commence de l'autre côté, c'est aller ici. Donc lui on va le charger. Allez, un petit dégât de collision. Nickel, humiliéde, et du coup nous on peut avoir l'avantage sur tout ça Ok donc là il y a un duel 1v1 qui s'impose le problème c'est qu'on peut pas avancer là-bas en fait C'était limite, c'était limite on peut le dire oh, Ça par contre non, ça c'était même pas limite ça. Oh bah ben, ça va pas marcher, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire De toute façon on a plus le choix, oh putain mec je suis cuit ouais oh, donc forcément ok toi, t'es cuit, je te le dis. Il me reste un obus pour le proghetto Je le garde spécialement pour lui. Voilà, je suis attentionné aujourd'hui. Voilà. Oh là là, mec. C'était magnifique, mec. L'embûche qu'on lui a mis, quoi. Je sais même pas si on appelle ça comme ça en français. L'embûche. Oh, je suis repéré. Bon, ok. KTCPG. Et, euh, et voilà. Donc lui. Oh. De là Il a allumé de là Mais c'est un génie. L'air FV4005, on les a toujours pas ça m'inquiète un peu. Ok, il y en a un là-bas. Il va se faire allumer par le Foch normalement. Parfait, à l'assaut, on part à l'assaut. Bonjour! Nickel, on finit euh, dans une explosion de victoire, c'est magnifique. Et c'est sur euh, cette merveilleuse victoire, la David, qu'on termine la vidéo. Putain, oh, c'était euh, vraiment bien, c'était particulier, c'était un petit peu long. C'était. Euh... Je vais. <rire> Pose ma veste, putain. Oh, ma peste. Ouais, donc, du coup on finit sur ça les amis euh, C'était vraiment génial Donc euh, écoutez les amis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout euh, Si vous l'avez aimé vous pouvez mettre un petit like Si vous ne l'avez pas aimé allez vous faire Et euh, sinon euh, bah, abonnez vous pour pas manquer les autres et, euh, et je sais toujours pas comment faire euh, une outro euh, Voilà c'est le problème de chaque fin de vidéo Et bah du coup bah, bah, ciao MDR Putain mais quelle outro de qualité celle là well, yep.